J'ai volé la de quelqu'un d'autre. Tu es un voleur, Tu es un fouleur. Ok, votre problème. là. Alors, il faut. Ah ah. Oui. Pourquoi J'ai eu un peu de pas voir. Ah, qu'est-ce que vous Je vais mettre ça ici. Tu veux mettre ça Oui, il y a trop de. Faut faire vite quoi C'est pour vous. Faut s'agencer là, on doit changer d'anche là. On doit changer d'intention. Euh. Hein Non, il y a d'anche non. Euh. Ce que je suis en train de voir ici là. On va changer d'anche. C'est c'est hier hier, on a compté, mais quand il il là, il m'a donné deuxième là, il m'a pas donné d'anche là. On doit changer ça. Même piston ça pas tout tout plein, on doit changer le moteur là. Oui, hein? c'est à cause en fait c'est calé quoi. Tu tu n'as pas un peu de huile à moteur là, je vais mettre ça dans dans dedans. Huile moteur. Un peu. Il euh, y a quelqu'un qui m'a donné une moto. Okay, je so... vais lui faire vidange, donc je vais utiliser d'abord son nul à moteur Ok Hey, hey est-ce est est qu'on peut trouver une essence démi là, fille Il n'y a pas essence aussi dans, dans la moto Essence démi Essence il ne vend pas essence quelque part ici Ou bien, bon, je, je vais tirer un peu de la moto de ah, Tu veux tirer un peu de tout Comme Quand vous êtes pressé, il n'y a pas d'eau Ok, pour un mien. Tu veux un chat tué tout ça là. Oui oui. Je... J'ai pris. Tu as un qui? J'ai pris un. Oh vous vous êtes vous êtes pas ne qui? C'est un litre. J'ai tout là bas. Oui Dieu qui croyait. Cami n'est pas là. Ouais, je... Non je crois c'est bon. Après vous êtes venu on va changer piston et soupape d'enchaîne tout là. Tu n'as pas piston deuxième là à Mitoni. Tu veux me trouver deuxième? Demain si vous voulez demain je vais c'est bon. C est, c est fini. Eh, j'ai Il faut me mais... là, un peu quoi Quand on oh, okay, prend la clé oh, okay. Hein la moto. Oui, oui c'est bon tout est Ah bon. Bravo, Et tu es demain Oui, c'est Ils sont... hey, je veux tu pensé, quoi, Je vais aller au boulot. Non, sérieux, ce que tu fais là, c'est pas bon. A chaque fois, on va faire un sens de bien le c'est votre mieux. moto. Oui, c'est ma moto. C'est top. Bon? Bon? Ça va combien? Euh, <rire> Trouvez pas comme <rire> oh, oh, oh. là. Oh, oh, oh. Yes! Yes! C'est beau, la fin. C'est 200. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Comment c'est beaucoup Avec tout ce que moi je viens de vous faire, ah, c'est 200, vous me le mettez. Je suis à 53. Oh. Je vais te donner 253. Oui, en tout cas. Regarde-toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait Je t'ai la l'argent. Attends, yeah. yeah. attends C'est 300. Tu, as, tu, tu me donnes 300, tu réclames monnaie 250. Yeah. Yeah. Non, mais comme ça, vous ne respectez pas. Le monsieur avait raison. Quand Monsieur a, Monsieur Il a raison, raison. Mais la question vous faites, Non, faut te calmer, mon frère. Faut, faut, faut pas fuiter d'accord Quand je tu travail tu t'as de l'argent. Avec ton gros regarde, pourquoi je ne veux pas jeter Tu as porté d'oeufs comme ça, je pas. Moi, je pas un truc ça. Ça va Tu n'as même pas dans le quartier Oui, je suis juste là Comment Vous êtes très belle, vous avez un numéro, je peux vous inviter ce soir, on va C'est 46, 46. Hum. 21. Oui, vous vous, êtes, vous êtes bien, Je n'ai hein. pas de forfait. Tu n'as pas I de forfait Non, ça c'est c'est c'est c'est c'est rien. Appelle-moi le soir, d'accord I don't want peace. I want problems Bien, tout à non, c'est bien Qu ce que tu. Qu'est-ce que vous venez de faire ça, comme ça? Oh? Non, non, non, non, yes! non, non, non, non, non, non, non. Tu n'as pas fini la boîte. Non, non, tu n'as pas fini la ouais. Qu'est-ce que vous venez de faire comme ça? Il y a quoi? C'est à moi vous avez remis trois francs et maintenant vous avez trouvé pas maintenant c'est dix mille vous l'avez remis. Que de, de vous, quand de, de, de, de payer crédit de vous appeler vous n'avez même pas honte. Mais je fais quoi? Tu me travailles, j'ai te remis de l'argent. Non, c'est trois j'ai volé la moto de quelqu'un d'autre non Tu m'as demandé de voler l'essence euh, de quelqu'un d'autre non Si tu es un voleur là, c'est moi qui lui ai accusé. Tu n'as même pas de, de, de, de, de, de, de, de, de Non, qui l'a. Attends, tu ne me connais pas. Tu pas hein Moi je, je ne m'amuse pas hein. Tu es taboué pas. Tu, tu, tu, tu, me me as as, tu me connais. Tu ne taboué toi. Moi je t'ai fait tout ça là. J'ai volé, volé la moto de quelqu'un d'autre. J'ai volé essence de quelqu'un d'autre. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Moi je suis voleur. Donc c'est comme ça quand même. Je vais avoir ma moto là. C'est comme ça. Tu vas voler, tu es déshabillé. Tu veux te battre. Tu ne me connais pas. Na, tu, tu, tu es mécanicien, mais tu veux te pas. déviser à, tu vas devenir skinny. C'est quoi tu te crois à non Donne-moi, donne, donne, donne, donne ma clé. Donne-moi ma clé. Donne-moi donne, donne, donne mon argent. ma donne mon Il te dit de me donner la clé. Donne Donne-moi mon argent.